Euh, bonjour Émilie Kerbalek, bonjour, bienvenue, <rire> merci d'être euh, venue euh, présenter ton roman et discuter littérature et science-fiction euh, à l'émission Dounia reçoit euh, dans la tribune des vagabonds du rêve. Donc, nous commençons l'année avec euh, un ton, ton dernier roman qui s'appelle Les Chants de Nuing, qui est paru euh, bah, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il a quand même déjà bien vécu <rire> à travers toutes les chroniques que j'ai pu euh, voir. Euh, C'est un livre qui est paru bien sûr chez Albin Michel Imaginaire, donc euh, qui suit euh, euh, Quitter les mondes d'automne, qui était lui aussi chez Albin Michel Imaginaire. Et euh, d'ailleurs, vous voyez, il y a une magnifique couverture marine. Donc on se... On se demande ce qui se passe ce qui est dans un océan. Voilà, donc je, je commencerai par te... C'est un peu l'habitude maintenant, je peux dire le rituel. Tu te présentes en quelques mots, parce que bon, tu as on croisé beaucoup sur, euh, sur les ondes, dans les festivals, les librairies, donc tu commences à être un peu... Enfin, on commence à, à bien te connaître, nous en tout cas, à toujours t'apprécier. Et donc, présentons quelques mots pour te situer en tant que, parce que tu es une écrivaine, mais tu ne fais pas que ça, <rire> ou autrice, je ne sais pas comment tu veux qu'on t'appelle. Et voilà, vas-y, je te donne la parole, et puis après, on, on entrera dans, dans la me... littérature. D'accord. Bonjour Dunia, et merci, merci. de m'avoir invitée dans ton émission. C'est un plaisir. <rire> Donc, euh, oui, je suis écrivaine, j'écris principalement dans les genres de la science-fiction et du fantastique. J'ai 51 ans, née en 1971 au Japon euh, et j'ai deux métiers. Donc, du coup, maintenant, autrice et euh, je travaille dans un hôpital aussi, un hôpital pédiatrique où je suis diététicienne nutritionniste. Et j'ai trois enfants. <rire> donc, je mène de front ces trois activités et parfois, c'est un peu acrobatique. Je comprends, <rire> j'imagine très bien, <rire> surtout que la, la partie littérature prend de plus en plus de place dans ta vie. Oui, c'est vrai. Alors, euh, effectivement, et parfois je me demande si je ne vais pas arrêter l'une de ces trois activités pour me consacrer à, un peu plus à l'écriture, mais c'est en réflexion, on va dire. Ah oui, mais ce ne sera pas tes enfants, tu <rire> <rire> vois. Eh bien, si. <rire> si, si, si, <rire> ils le je, savent, je vais, je vais les arrêter. <rire> voilà, tu vas stopper. Tu vas mettre en stop. Voilà, hop. voilà je reviens. <rire> voilà, donc écoute. Euh... Et en fait, avant de commencer, je, tu, tu es, euh, je te fréquente par... Euh, ben, par la littérature, en fait, on, on s'est beaucoup rencontrés. On a nice fiction, on s'est croisé beaucoup. On se croise aussi chez, chez Patrick Gevart hein, avec les, les, les lectures de nouvelles, etc. Donc du coup, j'ai fait un peu un petit, une petite addition à partir de ta biographie, enfin ta bibliographie, pardon. Et en fait, j'ai vu que tu avais écrit bon, trois romans en tout cas publié trois romans qui sont consistants, qui sont très, très importants. Et en même temps, j'ai vu 32 nouvelles à ce jour. Est-ce Est que tu peux nous dire pour toi la différence entre écrire un roman et une nouvelle, si ça te paraît intéressant, et, et la démarche effectivement que tu fais, et, et qu'est-ce que la nouvelle te permet alors, ou pas de faire Alors. Euh... Bah, la nouvelle, au début, la nouvelle, ça a été un moyen pour moi d'apprendre à écrire, d'affûter un petit peu ma plume, d'étudier un petit peu les techniques d'écriture. Ce sont mes premières nouvelles et ça se sent, j'imagine, quand on les, les relit. Euh, et puis ça, ça a évolué et maintenant, euh, la nouvelle est un moyen pour moi d'explorer une thématique bien précise euh, en me concentrant uniquement dessus. Contrairement au roman, où, euh, en général, je... Euh, je m'intéresse à beaucoup de thématiques, je brasse beaucoup d'idées et de thèmes. C'est d'ailleurs un peu ce qui fait la complexité peut-être, ou ce qui caractérise mes romans. Euh, et euh, ce n'est pas du tout le même, la même approche, en fait. Euh, le roman, c'est un travail de, de longue haleine. C'est euh, comme un marathon que l'on court, il faut tenir sur la durée. À la nouvelle, c'est plus vite écrit quand même. Ça demande du boulot quand même, hein. mais, euh, ah oui. mais c'est quand même <rire> un investissement moins important. En temps ou en travail En temps, en temps de réflexion, en temps d'écriture, en temps de correction et de, voilà, de, de réécriture. Et quand tu, tu, écris, quand tu dis euh, « j'explore une thématique euh, », en fait, quelle démarche tu as comment, tu, Quelle approche plutôt tu as Parce que toutes les thématiques ne sont pas inspirantes forcément. Euh, je pense que dans le roman, tu pars d'une thématique ou de plusieurs qui te intéressent qui viennent de, de ton expérience hein, finalement et quand tu écris un, une nouvelle c'est je, je prends la dernière là qui est apparue dans bifrost euh, en 2023 donc skin mmh. euh, numéro 109 hein, pour ceux qui veulent <rire> la, la retrouver euh, est ce que tu peux m'en parler un petit peu euh, oui, euh, Skin, c'est une histoire qui, euh, qui m'a été inspirée par la lecture d'un livre. Euh, alors, je ne me souviens plus le, du nom des auteurs, mais le titre, c'est euh, « L'homme connecté ». Et ça parlait un petit peu des pathologies euh, mentales, psychologiques qui pouvaient se développer autour du fait qu'on était de plus en plus connectés. C'est deux psychiatres ou psychologues qui ont écrit le bouquin. Je peux aller le chercher si tu veux la référence. Et, il est là-bas. <rire> euh, tu nous et, la donneras après, si tu veux. Mais en, en tout cas, c'est oui, une nouvelle qui du fait que quand on est de plus en plus connecté comme ça parfois on peut se perdre dans ces, dans ces différentes réalités et au point de perdre pied de ne plus savoir ce qui est vrai ce qui est faux et voilà c'est une nouvelle qui parle de ces de ça euh, sinon c'est vrai que les dernières nouvelles que j'ai pu écrire l'ont été sur commande et donc c'était sur, sur des thèmes très Très précis euh, pour des anthologies euh, il y avait l'anthologie euh, du festival hyper monde mmh. la thématique c'était utopie donc euh, je suis partie sur cette thématique là très précisément et euh, celle de la, euh, euh, oui, la, oui. la cité radieuse oui c'est la cité radieuse. effectivement et pour l'anthologie des utopiales 2022 c'était sur le thème des limites alors je suis partie sur cette idée là aussi et qui s'appelle « hein. les... à cœur <rire> suspendu », autant les nommer comme « à cœur suspendu oui. ». Et, et en fait, c'est euh... là, tu n'en es plus à apprendre à écrire, ni à t'entraîner à écrire. Euh, mais toujours, en fait. Toujours. Euh... Euh... toujours, toujours. On a toujours des choses à apprendre. Qu'est-ce qu qui te passe à par l'esprit quand tu te dis, euh... bon, quand on te commande une nouvelle <rire> Quelle est la démarche que, enfin, Le mot démarche revient beaucoup dans, dans, dans, dans, dans mon discours, mais quand tu, on te dit, bah, tiens, euh, truc, enfin, quelque chose auquel tu n'as pas spécialement pensé, comme par exemple, effectivement, euh, euh, disons l'utopie, disons tu n'y pensais pas forcément, et euh, on te dit, tiens, euh, Émilie, euh, voilà, on aimerait que… Je... Que tu nous écrives quelque chose, Il y a une public... on a sur... enfin, parce que c'est une demande, donc c'est qu'ils ont pensé à toi en amont parce qu'ils quelques... te connaissent déjà ou qu'ils connaissent ton écriture ou qu'ils ont. C'est pas une. Donc comment en fait tu, tu fais C'est un sujet auquel par exemple tu n'as jamais pensé euh, Je n'ai pas de méthode définie. Euh, en général, si je dis oui, c'est que ce sont des sujets qui me touchent un petit peu, auxquels j'ai déjà réfléchi un peu. Euh, la première réaction, ça peut être la panique, c'est « Oh mince, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur ce sujet ?» Alors, il faut un temps de… Ben, je, je lis des choses sur, autour du sujet, je réfléchis, je, je me promène, je rassemble les idées un petit peu. Et puis euh, après, euh, comme j'écris de manière assez instinctive aussi, je, je me lance un peu euh, au brouillon et puis euh, je laisse l'histoire euh, mûrir. Ah, ça... Et ensuite, je réécris pour euh, affiner un petit peu les idées et euh, lisser un peu euh, le, le texte. En général, je procède comme ça. Oui, donc c'est un... Oui, un peu comme un jeu, quoi. C'est quelque... une sorte de parce que le roman, tu parlais de marathon, les tient quatre, ça repose que sur toi quelque part. C'est ton fardeau, tandis que là, tu partages. Alors, c'est peut-être j'extrapole, mais cette idée de euh, on s'assoit, c'est comme dans les, les, les, les romans, enfin, les romans du, du, du, du 18e siècle <rire> ou du 16e, et on se raconte, chacun raconte son histoire. Une, an, une <coughs> anthologie, c'est un <coughs> peu ça, oui. Sauf que là, la thématique est, est donnée d'avance. Et d'ailleurs, c'est une anthologie que j'invite euh, à lire, à découvrir, parce qu'il y a vraiment des textes et des idées euh, très différentes. Euh, avec des laquelle des... euh, la dernière non Euh bah les la deux, citer, euh celle oui. la cité radicale hypermonte oui, oui. Oui. l'anthologie des euh, oui sur le thème des utopies en particulier puisque c'est une thématique je pense importante de nos jours parce qu'on vit une époque un peu troublée euh, enfin toutes les époques sont plus ou moins troublées mais celle-ci assez sombre quand même et euh, ça fait du bien de, de voir de de lire des choses autour de l'utopie. Alors euh, certaines nouvelles sont plus sombres que d'autres, d'autres plus lumineuses et puis aussi il y a c'est une auto qui mélange la fiction et des essais en fait, avec une approche plus documentaire et historique aussi. Donc c'est très intéressant. Bah écoute, tu en as bien parlé. <rire> donc et puis elle est récente, donc elle est de 2022 elle vient de sortir. Alors là, maintenant qu'on a, on va revenir vers vers euh, Les Chants de Ying, donc qui vient de sortir, qui est très différent de... Quitter les mondes d'automne, qui est très différent aussi de, du premier roman que j'ai eu le, le, le plaisir de découvrir, qui était euh, Les Oubliés du Star, qui était chez Natz Édition, mm -hmm. qui est toujours disponible, je pense. Il est toujours disponible. Tous ouais. tes romans sont disponibles. Et en fait, euh, c'est... Euh... Cette fois, on, on, on, dans les autres romans, on était très loin de la terre, on y pensait quand même, surtout pour, euh, pour quitter les mondes d'automne, mais euh, c'était une, qui, qui, enfin, une humanité différente euh, qui avait évolué, etc. Là, euh, on se demande où on est, <rire> tout de suite, surtout le début du roman, quand l'un des personnages principaux qui s'appelle Brume, euh, tu m'arrêtes si tu sens que je risque de spoiler, <rire> non, non, Brume va chez son père et c'est quasiment, c'est pratiquement un film, euh, ben je, je dirais, ça me fait penser au film, euh, au petit, ou à un court métrage, par exemple, euh, qui pourrait se passer effectivement en Asie euh, ou, ou dans la diaspora. Euh, du coup, ici, c'est la diaspora vietnamienne, je crois, mmh. si j'ai bien compris. Donc, et, et on voit des relations euh, familiales difficiles, c'est mmh. même dramatique, parce qu'on connaît l'histoire après. Et ça pourrait se passer, effectivement, c'est très réaliste. Oui, alors… C'est très réaliste euh... et en même temps, <rire> on est sur le départ de quelque chose. On sait que ce n'est pas un roman social <rire> qu'on va lire. Donc, c'est cette, euh, sans compter que la, la puissance euh, spatiale n'est pas celle qu'on attend. Donc, je ne sais pas ce que tu peux nous, déjà nous mettre un peu dans le bain et nous expliquer en fait, où est-ce qu'on est <rire> Oui, euh, l'histoire commence en 2563 et la date a induit un petit peu en erreur parce qu'en réalité c'est 2020. Mais dans le calendrier bouddhiste, il y a 543 ans d'écart. Oui, il y avait un, un, un ouais, piège. <rire> et c'est un piège et je me demande si on n'aurait pas dû le préciser en fait. Ça aurait peut-être induit un peu moins de d'erreurs dans les interprétations, mais pourquoi pas après tout, je... ça peut se discuter. En tout cas, c'est l'année 2020 et c'est comme tu dis, Donia, c'est une réalité un peu en miroir de la nôtre, euh, une sorte de, une réalité parallèle. Donc on peut dire que c'est un contexte un peu uchronique. C'est un monde qui est qui semble très proche du nôtre, mais petit à petit, à des détails notamment technologiques, on voit qu'on n'est pas tout à fait dans notre monde. Euh... Et donc, il euh, y a eu une bifurcation dans l'histoire, plusieurs même. Et la principale, euh, c'est que dans le passé, euh, c'est évoqué par un peu plus tard dans le roman, en fait, par la bouche du milliardaire euh, euh, lorsqu'il fait son discours, en fait, pour accueillir les nouveaux arrivants sur la Lune. Il euh, y a eu une bifurcation dans l'Antiquité en Chine. La Chine a connu la révolution scientifique, sa révolution scientifique, euh, avant l'Occident. Euh, dans notre monde réel, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, on sait que ça s'est produit en Europe. Euh, et cette, euh, le fait qu'elle ait connu sa révolution scientifique euh, dans l'Antiquité lui a conféré une avance scientifique, technologique et donc une avance dans, aussi dans le domaine euh, spatial. Et donc c'est la Chine qui a commencé à conquérir l'espace proche, euh, l'orbite terrestre, la Lune, mmh. euh, tout ça, et les États-Unis sont un petit peu en retard. Donc ça, ça c'est le contexte dans lequel se déroule l'histoire. Ce n'est pas le sujet principal de l'histoire. tout à fait. Voilà. Dans, le monde, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui ont cette avance. Euh, ce sont les États-Unis qui impriment leur, euh, leur volonté au reste du monde, volonté mmh. euh, euh, économique, volonté culturelle. Euh, c'est comme ça que sont les choses dans notre réalité. Euh, dans la réalité de Brume, c'est un peu différent. C'est plutôt, euh, plutôt la Chine. Et... Par exemple, la langue dominante, c'est le mandarin, ce n'est pas, pas l'anglais. On parle anglais aussi, mais les gens parlent d'abord mandarin quand ils veulent faire des échanges internationaux. Et euh, sur le plan historique aussi, on est dans une réalité un petit peu parallèle. Euh, euh, donc la Chine n'est plus une république euh, démocratique euh, populaire, comme, euh, comme on la connaît aujourd'hui. C'est plutôt une fédération d'États. Euh, un peu comme l'ex-URSS en fait, qui s'est disloqué... disloqué, qui a donné donc, euh, la Russie avec tous ses états satellites frontaliers. Eh C'est un peu le cas de la Chine euh, dans mon univers euh, parallèle. Mmh. Et euh, ça n'a pas empêché en fait, l'invasion de certains de ces états. Le Tibet a été euh, annexé par la Chine. Mais on peut vraiment faire un parallèle avec notre réalité. C'est comme l'Ukraine aujourd'hui avec avec la Russie et le conflit. Oui, tout, voilà. tout à fait. Oui, c Effectivement, euh, tu parles de du Tibet. Euh, on, on, on en parlera après parce que c'est à la fois c'est très c'est très étonnant aussi de. C'est une réalité, je te dis un peu en miroir, comme dans Star Trek. C'est là où c'est pas tout à fait la même chose, c'est les mêmes personnes, mais c'est plus le même monde. Et c'est vrai que ça, c'est juste quelque chose. C'est par rapport à la date. C'est très intéressant parce que tu dis c'est une date bouddhiste, je l'ai pas précisé. Mais finalement, je pense que c'est pas mal de pas l'avoir précisé parce que le préciser, c'est te remettre sous le, la perspective de, de l tout ce qui est explicatif et, et d'ailleurs quand on parlera de, de, de l'Asie aussi c'est quand on est entre guillemets un écrivain du tiers monde et qu'on écrit dans une langue qui n'est pas forcément la langue du pays dont on vient euh, il y a un piège ça on le rencontre en littérature générale aussi c'est de pas trop expliquer parce que ce n'est pas un roman ethnologique, c'est pourquoi toujours euh, avoir besoin de, de l'assentiment ou... je, je vois, je que, vois tout à fait ce dire. que tu veux dire et c'est donc... la raison pour laquelle pas, je l'ai enlevé en fait. Au début j'expliquais puis je l'ai retiré. Mais bon, ça peut créer un trouble effectivement. Ça peut, oui, mais après la SF est là pour créer ouais. du trouble ouais. aussi. Moi donc. je trouvais ça intéressant de, de raconter une histoire dans un monde qui ressemble au nôtre mais quand même, qui est quand même un peu en décalage. Euh, ça, ça crée un effet de décentrement euh, par rapport au lecteur occidental notamment. Mmh. Euh, je trouvais ça amusant en fait. Euh, voilà. Et aussi, euh, c'est vrai que la, la science-fiction et la fantasy sont des genres qui utilisent beaucoup l'allégorie pour parler de notre euh, société, de notre présent en fait. Euh, quand tu regardes, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, <rire> oui. euh, bah, c'est Sauron, c'est un grand dictateur méchant totalitaire qui veut asservir le reste de l'humanité, en gros. Euh, Avatar, par exemple, qui, qui fait euh, plein d'entrées dans les salles en ce moment, c'est euh, aussi, bah, aussi la même histoire, en fait. Oui. Euh, et moi, j'avais envie, avec les champs de nuing de le traiter d'une manière un peu moins euh, filtrée, euh, en, en ayant euh, voilà en utilisant un peu moins l'allégorie de manière un peu plus directe et c'est pour ça qu'il y a aussi des éléments historiques euh, vraiment réels même si je fais se télescoper les dates euh, je peux en parler un peu plus en détail mais euh, euh, vas-y <rire> oui je, bah, je par prises. exemple euh, donc euh, c'est l'humanité qui embarque sur le vaisseau spatial dans les champs de Nuing, c'est une humanité euh, complexe qui euh, qui a pas encore digéré en fait les traumas du passé en fait et mm -hmm. ce qui fait que les choses vont pas être simples on se dérouler de manière simple et comme prévu et euh, on a le personnage de jonathan sonam mm -hmm. euh, qui euh, qui revit des événements traumatiques du passé à travers sa mémoire numérisée euh, et notamment les incidents donc il euh, il, y a des, il évoque des scènes, dans ses souvenirs, il évoque des scènes qui ont lieu à la frontière en fait, entre l'Inde et, et la Chine. Ce sont des incidents euh, récents, hein, ça se passe aussi dans notre monde actuel. Euh, oui, tout à fait. C est, c est, on, a presque, on est presque dans un journal. <rire> oui, mais j'ai fait se télescoper les dates parce que en fait, euh, la guerre entre l'Inde et la Chine, ça a lieu en, fait, en 1962. Et euh, j'ai rapproché un petit peu, j'ai fait comme un accordéon, j'ai raccourci un peu les délais pour, pour, pour faire tenir... Euh, euh, tout ça dans, dans l'intrigue en fait voilà comme, et effectivement et puis il y a des scènes c'est des scènes de guerre assez terrifiantes effectivement qui sont très euh, qui peuvent dérouter parce que c'est très familier finalement c'est des choses qu'on dont on entend parler euh, j'imagine comme euh, comme la, la, effectivement la guerre en Ukraine en ce moment comment on peut extrapoler à partir de là et construire euh, donc ça, il y a quand même une petite dimension politique et, et curieusement, euh, la façon dont ça va se résoudre cet aspect-là, cet aspect de l'aventure la, tibétaine, de la mésaventure tibétaine est quand même assez surprenante. <rire> bon, là, on ne va pas leur dire qu'ils lisent des livres et qu'ils vont être découverts. Mais effectivement, on en reparlera un petit peu quand on parlera de l'esprit, euh, de la pensée, de l'esprit. Ben, je vais, je vais, je vais euh, puisqu'on est en, au Tibet, je vais te poser une question un peu bateau, mais je pense mmh. qu'elle est importante aussi, c'est quelle place tient l'Asie dans ton œuvre Parce que Dès, euh, dès les oubliés du star on, on voit qu'il y a quelque chose euh, que, qu a de, très, de très profond avec cette partie, euh, cette culture et cette partie de, de la, la terre quoi, qui Dans les oubliés du star il y a des paysages euh, qui, euh, qui font penser aux steppes euh, de Mongolie. <rire> oui, oui, tout à fait. <rire> Eh bien, peut-être que je suis une réincarnation d'une ancienne personnalité ou euh, d'une personne qui a vécu dans ces environnements autrefois il y a longtemps. Non, je plaisante. <rire> en fait, euh, c'est... Alors, on a parlé à propos de, des champs de Nuing. Il y a un blogueur qui a parlé de Asia Futurisme à propos de mon œuvre, en fait, et euh, en... En rapport, en fait, avec, en parallèle avec euh, l'expression euh, Afrofuturisme, je pense. Euh, alors, moi, je ne me revendique pas du tout euh, d'Asiafuturisme, mais il est vrai que euh, la fiction euh, et l'imaginaire ont été pour moi des moyens, sont toujours des moyens euh, d'explorer euh, une partie de ma culture, une partie, euh, voilà, de, de revenir un petit peu sur mes origines, moi-même. Donc, euh, je lis des choses, je, je, voilà, je me documente et ça me permet de. Mieux me comprendre peut-être, voilà. Oui, puis de, de trouver des matières. Et j'y trouve euh, source d'inspiration. Mais je n'ai pas envie non plus qu'on me cantonne en fait à, ce, à cette étiquette. J'aime pas du tout les étiquettes, et donc euh, je n'écris bah, pas. D'où l'intérêt de lire aussi les nouvelles, qui sont qui sont beaucoup plus généralistes, si oui. dire. Oui. Par exemple, la cité radieuse dont tu parlais tout à l'heure, et eh bien le, le déclic, l'inspiration vient de. La cité radieuse qui existe à Marseille, euh, qui ah est oui. une, œuvre, une œuvre architecturale euh, célèbre. Euh, et ça ne se passe pas du tout, il n'y a pas du tout d'influence euh, asiatique là-dedans. Non, bah, c'était en fait, c'est surtout dans, dans les romans. Quoi. Mais ça, ça représente peut-être aussi, j'imagine, une partie de ton, de ton cheminement actuel. Peut-être oui. que quand tu arriveras au dixième roman, on ne <rire> verra plus du je tout. Je ne sais pas plagie. si j'y arriverai. Mais en tout cas, ce que, ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis arrivée à l'écriture des Chants de Nuing euh, par, euh, par l'écriture de Quitter les Mondes d'automne. Parce qu'une de mes sources d'inspiration pour Quitter les Mondes d'automne, c'est un classique de la littérature japonaise. Mm -hmm. Je l'ai déjà dit, hein, je te l'ai dit. Oui, oui, oui. oui. C'est euh, Le dit du Genji. Et je me suis documentée sur ce, ce, sur ce livre et j'ai continué à me documenter autour de ça, même après que le roman ait été publié. Et euh, je suis tombée sur un cours euh, au Collège de France euh, de Jean-Noël Robert, qui est un spécialiste des textes bouddhistes, bouddhiques euh, en Asie, les philologues et spécialistes. Voilà. Et il parlait du dit du Genji et il en proposait une analyse. Euh, subtile et intéressante. Il disait qu'on pouvait avoir une lecture bouddhiste occulte de cette œuvre. En fait. et effectivement, il pointe toutes les références qu'il y a. Et l'autrice, Murasaki Shikibu, qui a vécu autour de l'an 1000, était bouddhiste, hein, comme, comme beaucoup de personnes à la cour impériale à l'époque, et très pieuse, on va dire. Et donc, je me suis documentée sur, sur ce, cette forme-là de bouddhisme, parce qu'il y a différentes expressions du bouddhisme au Japon aussi. Le bouddhisme, c'est une religion qui est partie d'Inde et qui a traversé euh, la Chine en passant par le Tibet, justement. Euh, et c'est comme ça que moi, j'ai fait le chemin inverse. <rire> je suis partie du Japon et je, suis, je me suis retrouvée en Chine et au Tibet, et un petit peu en Inde aussi. <rire> oui, oui, c'est voilà. un. C'est effectivement un, puis c'est une boucle. En fait, les romans se répondent l'un l'autre quelque part. Oui, on peut trouver euh, voilà. euh, un petit des, des résonances, rouge, euh... Euh, des résonances autant sur la couleur le, de, du roman en tant qu'aspect ben, culturel, nature, paysage, caractère, que sur le, les choses qui sont dans le fond et qui euh, qui sont euh, ce qui, enfin, ce qui sont la mémoire et l'identité. Mais avant, je voulais, on s'était demandé, mais je crois qu'on en a déjà parlé finalement, euh, pourquoi le Tibet, pourquoi, mm. à, part, euh, à part le bouddhisme, l'histoire, est-ce euh, qu'il y a quelque, quelque chose de plus qui fait que tu es cité, parce que tu aurais pu parler de la Chine, mm. sans forcément… Euh, Parler de, de ce conflit, de cette, bah, cette annexion, hein, c'est sûr qu'il <rire> n'y a pas d'autres mots. Pour l'instant, ils sont du mauvais côté du manche. Quoi. Je, je suis tombée sur un livre qui s'appelle « Les guerriers de Bouddha », qui parle de l'histoire contemporaine du Tibet, justement de l'histoire de cette invasion et annexion. Mais c'est une histoire complexe, hein, les relations entre le Tibet et la Chine. C'est ancien en plus. Oui, c'est très ancien. Ouais. Mais bon, en tout cas, il y a eu effectivement… En fait. Euh, j'ai été très touchée par la lecture de cet ouvrage et donc j'ai eu envie, ça m'a, j'ai envie d'écrire quelque chose en rapport avec ça. Euh, c'est un peu le hasard hein, qui fait que j'ai eu ce, ce livre entre les mains. Mais, euh, et puis je trouve que c'est un exemple parmi d'autres en fait de, de ce qui s'est passé euh, dans le monde un peu partout, c'est-à-dire que c'est un, un peuple avec une culture et un territoire qui a été euh, chassé, spolié de sa, de sa terre, on va dire et de sa culture par une puissance impérialiste. En l'occurrence, c'est pas l'Occident, c'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est la Chine, des Han euh, qui, qui s'est accaparé en fait ce pays pour ses pour ses ressources et qui qui a aussi euh, mené une politique et continue de mener une politique d'assimilation et de ce que le Dalai Lama, euh, euh, quelles que soient les critiques qu'on puisse faire à l'égard de ce personnage, hein, euh, qualifie de génocide culturel. Et c'est une histoire tellement universelle, en fait. Mmh. Ça... Voilà, donc euh, je me suis dit que plutôt que de parler de ce... C'est tellement universel et c'est tellement traité en science-fiction et fantasy que ça en est devenu archétypal. Voilà. Et, euh, et j'en reviens à ce que je disais au début, c'est euh, que je n'ai pas eu envie de le traiter euh, de manière trop allégorique, j'ai eu envie d'en de, parler de manière plus directe. Voilà. D'ailleurs, ces scènes de... Bon, de, de massacre, hein, enfin, qui se passe, que tu décris. Là, en t'écoutant, il me rappelle, dans Les Oubliés du Shtar, il y a des scènes de, de, de guerre aussi euh, oui. qui se passent dans cette steppe. Et finalement, oui, il, y a, il y a une petite chanson dans le fond. Dans Les <rire> voilà. Oubliés du Shtar, ouais. aussi maladroit que soit ce mmh. premier roman, il y a quand même cette thématique d'une puissance impérialiste qui arrive dans un monde frontalier et mmh. qui va tenter de le coloniser pour euh, certains Oui, et puis c'est surtout la manière dont c'est écrit et représenté, ah oui. c'est ça. Ah As c'est <rire> possible. <Voilà. C> <rire> Je sais pas, quand on aura un moment, tu, tu, tu reliras les oubliés du stade, tu verras. Ouais. <rire> J'ai du mal à relire mes anciens Alors, des... <rire> mes <anciennes> productions. production <rire> il faut le faire, parce que des... ce qui est très drôle, c'est que des fois, on se dit, oh, tiens, là, c'était pas mal, là, bon, j'aurais pu faire mieux. Et puis, euh, c'est peut-être que tu retrouvera comme une lectrice et non pas comme une écrivaine relisant son texte. Ah, Ou te comme une... de... De ça. Ou comme une ultra critique. Pas forcément. <rire> pas forcément, oui. parce que si la magie fonctionne, elle fonctionnera sur toi aussi. <rire> Bonjour. Voilà. Enfin, pour l'instant, euh, on, nous, on est là pour lire. Donc, je reviens donc, à ce qu'on parlait de, de, à un moment là, de la mémoire et de l'identité, que c'est quand même, comme mmh. je disais, un thème qui est très important dans tous tes, tes romans. Et je voudrais bien que tu en discutes un peu parce que après on, on verra sur on, on ira sur l'esprit ou la pensée qui sont en fait mmh. des moyens de d'atteindre des, des choses que enfin oui. qui sont un peu étonnants et puis là du coup on est carrément peut-être dans la science-fiction euh, <rire> <rire> vraiment donc euh, eh bien oui, c'est un thème que je traite dans les trois romans effectivement. Euh, dans Les oubliés du star, donc il s'agit d'une c'est une civilisation qui s'est construite en fait autour d'un mode de transmission de cette mémoire euh, très particulier. En fait, on découvre que c'est euh, la fusion, la symbiose entre l'être humain et une créature hélienne qui permet d'avoir un, une sorte de mémoire transgénérationnelle qui est transmise euh, dans un petit cercle d'élus. Et toute la société euh, ustarienne s'est construite autour de ça, avec euh, des principes moraux, une religion, etc. Dans Quitter les mondes d'automne, c'est un petit peu différent, mais c'est encore une fois une histoire mmh. de transmission de mémoire. Euh, donc on a l'héroïne Kaori qui porte en elle, sans le savoir, en fait, une mémoire euh, associée à son génome qui a, qui a été modifié, en fait, et, euh, et qui porte, en fait, toutes les réponses aux questions qu'elle se pose sur ses origines. Euh, et dans les, oubli euh, dans les champs de Nuing, effectivement, c'est encore autre chose. <rire> c'est une mémoire, oui, c'est... Comment dire Alors, c'est un procédé hein, qui s'appelle la réincarnation numériquement assistée. Ça peut faire euh, sourire, mais en fait, il s'agit <rire> de transférer dans un clone de soi-même une mémoire euh, qui a été numérisée. Donc, euh, ça fait appel à des technologies très sophistiquées, de, voilà, à la fois euh, numériques et biologiques. Et, biologique. euh, et, euh, et, voilà. et, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un aspect éthique quand tu tu cette ce qui, ce qui m'a frappé c'est que on, on il y a donc il y a des il y a aussi il y a toujours le, il y a tout le clonage qui revient aussi la reproduction oui. physique <rire> finalement biologique de la personne oui, oui, oui. et sa mémoire et euh, ne lui appartient pas finalement parce que chaque oui. fois que tu fais un individu, même si tu ne fait que le photocopier, est-ce que tu vas lui coller la mémoire de la vie, de ces, cette espèce de, de transmission qui… Mmh. Euh, c'est voilà, la question qui est posée en fait. Ouais. Euh, et d'ailleurs c'est vrai que dans Les oubliés du star aussi, il y a un clone que l'on conditionne oui. pour être un soldat. Et qui et tout son arc narratif consiste à se libérer en fait de cette emprise pour devenir soi-même un individu doté de libre arbitre. Eh bien, c'est la même problématique mais vue sous un autre angle, plus technologique. Dans les champs de Nuing, Jonathan le premier qui conçoit cette technologie, <rire> oui. il s'approprie en quelque sorte euh, ses, ses futurs clones. Il, les, il considère que comme ce sont des répliques biologiques de son enveloppe corporelle, eh ben ça, ça lui appartient en fait. Et il va leur imposer une mémoire qui donc qui va être numérisée et qu'on va réinjecter dans ces clones de manière à ce qu'ils puissent en quelque sorte vivre éternellement. Mais ça ne se passe pas comme il le souhaite parce que en fait. C'est une question qui est posée au début du roman. Est-ce qu'on peut considérer que la conscience est, que la conscience est une propriété euh, émergente de la matière ou pas Et euh, la réponse que j'y apporte, euh, elle est euh, clairement euh, oui, en fait. On n'est on est pas seulement un corps-machine, mais on est aussi un esprit. Mais on n'est pas seulement un esprit, on est aussi un corps. Et les deux communiquent et, et sont interdépendants, en fait. Euh, Jonathan, lui, il pense qu'on peut séparer le corps de l'esprit. Il va injecter dans ce corps machine le clone, son clone, ses mémoires numérisées. En fait, il vise l'immortalité. Il vise l'immortalité comme euh, toute référence à personne connue ou existante. Voilà, Ça donc du coup, du coup, visant l'immortalité, il met euh, effectivement l'intérêt de cette partie, parce qu'en fait, il y, a, il y a plusieurs histoires dans le roman. Cette partie-là est assez étonnante parce que l'évolution. Bon, sinon il n'y aurait pas d'histoire à raconter, va effectivement, euh, y, comme on dit, le grain de sable dans la machine, euh, qui fait que ça ne sera pas aussi simple que ça d'avoir le même Jonathan à un numéro 1, un. Un numéro. je ne sais pas combien il en avait. Je ne me souviens plus, il y en avait plusieurs, il n'y en avait pas dix, mais il y en avait plusieurs. Et en fait, c est, c est, euh... Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est ce bateau-monde que tu as construit, où les gens vivent euh, ben, un petit peu comme s'ils étaient encore, euh, ou sur la lune ou sur terre en fait, euh, en tant que société, interagissent entre eux, euh, ont des questionnements idéologiques ou ou spirituels qui font que justement l'un des, des comment c'est c'est difficile de parler sans sans sans, sans déflorer <rire> le sujet comment dire c'est c'est toutes ces surprises qui vont arriver effectivement on a clôturé, et puis on a fermé ça et c'est c'est pas un bateau c'est pas un, un vaisseau comme on en voit beaucoup c'est une espèce de coquille de, de, de terre dans laquelle ils sont donc en fait ils, ils, ils voyagent en aveugle quelque part. Ils ne voient pas les étoiles, ils ne voient pas le ciel, ils sont... Ils sont enfermés dans ils une boîte. Sont... <rire> ils sont enfermés dans une boîte. Mais ils ont essayé quand même par divers moyens technologiques de recréer un monde habitable à l'intérieur de cette, de cette boîte. Euh, bon, ça c'est une thématique vraiment souvent traitée en science-fiction. Oui, science oui, la, dans la SF, oui. Voilà, là, oui. mais euh, oui, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment on pouvait euh, recréer un écosystème, un milieu habitable pour euh, l'être humain euh, dans un artefact, euh, en plein milieu de, de l'espace. Et d'ailleurs, plus j'essayais d'imaginer ça plus je devenais claustrophobe. <rire> C'est sûr, on est dans une boîte. Euh, et... C'est assez affreux, je pense, comme expérience. Oui, je, je ne sais pas euh... si on est fait pour... Euh... D'ailleurs, en fait, le roman y apporte certaines réponses mmh. hein, pour vivre dans un milieu complètement artificiel. Et fermé en plus. Et fermé. Et d'ailleurs, à la fin du roman… Euh, C'est comme une cocotte minute Voilà, voilà donc je, on en revient à ce, à ce, à ce monde qui s'appelle une cocotte minute. Effectivement, quand ils arrivent à la fin, qu'ils atteignent cette planète qui est très éloignée, ils sont, euh, euh, comment dire, ils sortent, mais finalement ils sortent, euh, ils sont toujours encagés. Mais, mais bien sûr, puisque en fait, euh, ce n'est pas leur environnement naturel ils ont… Une planète, des êtres vivants sur une planète, c'est quelque chose de tellement complexe. Ils arrivent dans un monde qui, qui semble doté de vie. Mais c'est une vie qui leur est totalement étrangère, je veux dire. L'atmosphère, la densité, la gravité, tout est différent. Et euh, ils n'ont pas coévolué co avec les créatures qui existent là. Ils arrivent comme un peu, comme un cheveu sur la soupe. C'est le matin des métaphores culinaires. Oui. Après avoir voyagé dans une cocotte minute. Ouais. <rire> Après, c'est peut-être la nutritionniste. Dans cette soupe prébiotique. <rire> oui, d'ailleurs, la fin... Et, bon... hum... C'est voilà. impressionnant, oui. Mais euh, donc on, a des, on a des personnes qui, euh, qui embarquent, en fait... Euh avec des rêves complètement différents. On a les Sélènes, qui sont ces habitants de la Lune, qui sont déjà euh, acclimatés à un environnement euh, hors sol, en fait. Et oui, complètement euh, artificiel. Oui. Complètement artificiel. Et pour eux, ce n'est pas vraiment une gageur que de partir dans un, dans un énorme vaisseau et de, se faire, voilà, et de la perspective de vivre en orbite autour d'une planète euh, pour l'éternité. Ça ne leur fait pas peur, c'est presque naturel chez eux. Euh, et euh, on, on, on les appelle le peuple des étoiles. Ils ont des aspirations et des rêves qui ne sont pas les mêmes que ceux qui viennent de terre, euh, comme Brume, qui elle n'a qu'un rêve absolu et c'est est idéaliste en fait. Elle rêve de rencontrer euh, l'altérité euh, radicale et de se fondre dans cette altérité, ce qu'elle n'a pas encore euh, osé faire. C'est une limite qu'elle n'a pas encore franchie, même dans sa vie professionnelle antérieure où elle a travaillé mmh. avec euh, les dauphins par exemple. Ou, euh, voilà. Et on a le personnage de William qui est cybernéticien et lui il vient. Il, lui, il est amené là par le, le projet de réincarnation numériquement assistée. Donc, mmh. toutes ces personnes arrivent avec des rêves et des aspirations différentes et aussi des traumas différents, des, une histoire différente. Et tout ça n'est pas très homogène. Et, euh, et euh, en fait, c'est une humanité quelque part un peu en souffrance qui va se retrouver à l'intérieur de ce vaisseau. Et euh, tu mets tout ça dans une cocotte minute, <rire> tu mets la pression euh, et ça donne un résultat qui n'est pas forcément celui qu'on attendait au départ. Non, qui est inattendu, <rire> effectivement, mais c'est vrai que c'est très. Euh, ça montre, en fait, y a pas, au départ, il n'y avait pas de projet, de vrai projet. Il y avait des aspirations. Oui. Euh, des... Y a, si, il y en avait un de projet, mais on ne sait pas s'il était au départ, c'est celui de, de, du tibétain, mais on ne sait pas si au départ, mmh. c'était déjà construit, penser oui. comme ça va le devenir à la fin du roman et c'est vrai que c'est très, euh, à part d'aller vers l'ultime frontière, euh, continuer l'histoire qu'on a faite depuis qu'on a quitté le berceau africain finalement, on a l'impression que c'est toujours la même histoire qui se répète, oui. euh, sauf que là on pouvait penser qu'ils allaient dans un monde vraiment vierge mais en fait c'est pas le cas, puisqu'à ce moment où il y a oui. de la vie c'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris la place. Ça, la place est, est prise. La place est prise. <rire> et, et en fait, <coughs> il y a dans le personnage de Brume, d'ailleurs, des choses qui restent difficiles à, à comprendre pour, pour le lecteur. C'est effectivement euh, ça, ça, comment elle arrive à cette transformation. Et, et justement, je te je t'avais demandé si euh, je t'avais déjà dit, je te dis là je me l'ai bien noté sur la force de l'esprit et de la pensée mmh. alors venant de, de, du bouddhisme c'est un peu construit il y a beaucoup de ça quand même c'est important mais comment toi tu t'en es servi finalement comment tu, tu as construit euh, cette évolution mmh. qui fait que ce personnage de brume principalement va arriver à jusqu'à franchir la, la frontière finalement de son propre esprit quoi. Eh bien Brum elle a toute son histoire, euh, elle a des relations difficiles euh, avec son père, elle a perdu sa mère quand elle était enfant, et euh, elle s'est construite autour de cette perte. Et euh, elle est aussi, est un personnage qui est hybride, elle, est entre, elle grandit entre deux cultures, euh, son père est vietnamien, sa, père, sa mère française, donc elle a déjà cette, euh, cette hybridité en, en elle, et euh, elle est tout le temps à la recherche de, de l'autre. Euh, mais cette recherche presque obsessionnelle, euh, on pourrait faire une analyse de comptoir, mais euh, quelque part, c'est aussi une manière de, de compenser euh, le manque qu'elle a vécu quand elle était enfant, peut-être, <rire> en tout cas, on peut l'interpréter comme ça, mais elle est idéaliste, elle est en quête d'absolu aussi. Euh, voilà, donc elle va... Euh, elle n'a jamais osé euh, abandonner son humanité. Euh, et la question est de savoir si elle va basculer du côté euh, de l'humanité ou de l'autre euh, à la fin du roman et c'est un personnage assez, assez froid on l'imagine bien en train de faire la gueule en permanence <rire> <rire> Asse, assez, assez dur, assez froide euh, et en même temps très sensible euh, assez déterminée aussi quand même elle ne perd pas de vue son objectif hein. et elle va aller jusqu'au bout oui, elle, est, elle est radicale euh, oui, avec une surprise, parce que c'est complètement inattendu finalement. <rire> et en même temps, elle va se nouer, elle va créer des liens avec euh, William, mm. qui, qui est très différent d'elle, au contraire, elle, lui il est très chaleureux, il a vécu dans une famille aimante, et il est d'une culture complètement différente aussi, il est d'origine serraire et euh, les différences s'attirent aussi, et ils vont mm. se, se compléter, se, voilà. il y a leur relation aussi qui va, qui va se développer euh, à travers ce voyage. Oui, en plus dans l'histoire, ils ont, ils ont été séparés à un moment parce que lui a été réveillé plus tôt, puisqu'il part oui. endormi pour beaucoup d'entre eux, cryogénisés <rire> oui. Et les autres, euh, d'ailleurs c'est plein de rebondissements, hein, c'est pour ça que ça reste un bon roman de science-fiction, <rire> dans le sens où il se passe plein de choses, euh, beaucoup de surprises. Et du coup, <rire> les personnages pas forcé, ne se côtoient pas forcément du début jusqu'à la fin, il y a des décrochages, des des retrouvailles, des... Il y a, il y a des... Oui, puis il y a des ellipses aussi, parce que c'est un voyage, c'est un, une histoire qui se déroule sur plus de 30 ans. Euh, donc, euh, je ne l'ai pas raconté minutieusement en détail de A à Z. Donc, oui, il faut parfois reconstruire un petit peu la, la, le fil de l'histoire. Euh, moi, je trouvais ça amusant. <rire> ça demande assez oui, effort de lecture. <rire> Et peut-être, hein, bah, tu vois, en te... Te parlant, ça me rappelle le, le livre le, le maître du ah. thé. Je ne sais pas si tu l'as lu, Non. c'est un roman japonais, je n'ai plus l'auteur, mais c'est très intéressant parce que c'est tu parlais d'Ellipse, effectivement on, on ne répond pas à toutes vos questions, on ne vous explique pas tout, et puis vous, finalement vous construisez, vous arrivez à comprendre tout seul au bout du compte, c'est des sociétés où on n'explique pas beaucoup, où les gens doivent comprendre tout seul. Alors euh, oui, alors ça oui effectivement euh, en, en Asie. <rire> J'avais une fois j'ai vu un film, c'était un film franco-coréen, c'était pas japonais, franco-coréen, c'est l'histoire d'un français qui tombe amoureux d'une coréenne euh, qu'il a rencontrée sur internet, sur Instagram, je crois, je sais pas quoi. Il va la rencontrer et euh, <rire> et leur relation malheureusement ne se passe pas comme il l'espérait. Euh, mais lui, elle lui envoie plein de signaux. <rire> pour moi, c'était transparent. Mais lui, il ne comprend pas. Il faut qu'on lui dise noir sur blanc. Euh, et elle ne lui dit pas noir sur blanc les choses. Et à la ben. fin, il lui, il lui reproche, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit <rire> Et elle lui dit, mais si, je te l'ai dit, enfin, je te l'ai montré. Et toi, tu ne comprends rien. <rire> c'est Inoue. excuse-moi, j'étais en train de chercher mon nom. C'est Yasushi ah, oui. Inoue. Très, très pour moi. Alors, c'est vrai que ce sont des cultures où le non dit est très important et on demande à son à l'autre, à son interlocuteur, parfois, d'avoir une empathie, une sensibilité, de deviner un petit peu ses intentions. On envoie plein de petits signaux euh, discrets <rire> Qui, euh, Ce mais... qu'un Français ne peut pas comprendre. Non, mais ça, euh, moi, vu de l'extérieur, puisque je suis franco-japonaise aussi, euh, je trouve que parfois ça rend les commun la communication compliquée quand même. Pour... Il faut bien reconnaître que... Oui, surtout qu avec le code euh... de l'honneur qui va derrière. <rire> Ce serait trop simple, sinon. Le non-dit a ses avantages et ses désavantages. Mais je l'utilise pas mal, en fait, comme procédé littéraire. J'essaye de suggérer des, des choses plus que de les, les dire noir sur blanc. Mais parfois, je les dis noir sur blanc aussi. Hein, mais... Oui, bien sûr. Mais je C'est un roman énigmatique. <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'il y a ça, ce, ces, ces ellipses, ça permet aussi d'avancer, puis de... Pas bah, à toi. Et je pense que le final est très intéressant parce qu'on a autant de questions que de réponses. Bah, si C'est-à-dire que les personnages dans ce voyage doivent eux-mêmes reconstituer le fil de leur histoire. Euh, ils se retrouvent confrontés à des blancs dans leur mémoire euh, et ils doivent reconstituer ce qui s'est passé, là, le fil des événements, et le lecteur doit les reconstituer avec eux. Il y a un côté un peu enquête. <rire> voilà, il n'y a pas euh, quelqu'un qui attend pour dire euh, voilà, tu t'es réveillé, c'est passé ça, ça et ça. Euh, tu... Parce Après, c'est un, un procédé narratif euh, qui m'a semblé amusant pour, dans le cadre de ce roman. Ce n'est pas du tout celui que j'utilise dans Quitter les Mondes d'automne, où c'est plutôt un roman linéaire. Mm -hmm. euh, et ce n'est pas celui que j'utiliserai dans mon prochain roman non plus. Bah, écoute, c'était une, une, une expérience très intéressante, effectivement, pourtant pour le lecteur que pour. Euh, parce qu un moment, Ah, mais pourquoi elle nous laisse là Mais qu'est-ce qui se passe ah, ah oui, tiens, on se retrouve là et puis finalement. Euh... <rire> Ça marche. Donc, il faut rassembler euh, les pièces du puzzle. Voilà. Ça ne fait pas une lecture passive. Et euh, en les fait. Je... Oui, excuse-moi. Pour en revenir à, tu sais, tu parlais de l'esprit, la, la force mmh. de l'esprit. À un moment donné, dans le roman, euh, William a une discussion avec euh, le, le moine qui dirige la secte, euh, et il parle de. Euh, il doit résoudre une sorte d'énigme philosophique. Il se retrouve virtuellement, puisque tout ça se passe dans... Oui, c'est ça, dans, dans l'esprit les, dans finalement. Okay. Dans l'esprit dans, oui, dans ou dans, dans le cyberesprit, on va dire. Il doit résoudre une énigme où il s'agit d'une énigme logique dont dépend sa survie. Euh, oui, je me il se retrouve plongé dans une piscine qui est en train de se remplir et puis il doit résoudre l'énigme pour, pour réussir à s'en échapper. Pour ne pas se noyer, oui. <rire> pour ne pas se noyer. Et C'était pour moi une manière ludique d'aborder la différence de logique en fait, entre cette logique qui prévaut plutôt en Occident, qui est la logique du tir exclu, et celle qui, qui infuse un peu les philosophies orientales, qui est celle du tétralème, ça vient d'Inde en fait, hein, où on n'a pas cette logique du tiers exclu donc euh, évidemment je ne suis pas philosophe ni spécialiste de ces questions mais je trouvais ça amusant euh, de parler de ça parce que finalement cette dualité entre l'esprit et le corps elle a été euh, euh, vraiment formalisée avec euh, Descartes euh, qui, voilà, qui considère le corps comme une machine, la nature comme un objet que l'on peut posséder en fait et à partir de là ça a permis euh, de définir euh, Ontologiquement, l'être humain d'une manière complètement différente euh, euh, que si on avait si on avait toujours considéré que l'esprit et le corps étaient liés. Euh, en Orient, on a dans les philosophies orientales, on a toujours eu tendance plutôt à considérer que tout était lié, et interdépendant. Mm -hmm. euh, en Occident, on a on a créé cette espèce de de séparation binaire en fait entre le, le corps, la nature et l'esprit. Donc, euh, je pense donc je suis. Donc, à partir de là, on peut séparer l'esprit du corps et on peut euh, réinjecter dans un corps-machine sa mémoire, sa conscience, etc. Euh, voilà. Et donc, euh, mmh. dans la logique du tiers exclu, tu as euh, trois... Tu, as, tu vois, suppose que tu as trois éléments. Je trouve ça... Je peux en parler ou pas Où Mais vas-y, je en <rire> non, non, pas du tout, contraire. <rire> ça fait partie des choses que, de... que j'ai ta... trouvées oui. amusantes, en fait. <rire> voilà. <rire> <rire> um... De manière très très simplifiée, euh, si tu as trois éléments, tu as A, tu as B, tu as C. Dans la logique du tiers exclu, euh, si A égale B, A ne peut pas être égal à C. Il est soit soit B, soit C. Euh, mais dans la logique du tétralème, par exemple, tu peux être euh, A. Tu peux être à la fois A, à la fois B, à la fois C. A peut être à la fois B et C, on va dire. Bon, il peut être deux choses à la fois, de, de, de deux natures différentes, en quelque sorte. Et ça m'a rappelé un petit peu euh, euh, mes études de photographie et de, et de physique et d'optique, quand on étudiait un peu euh, la lumière, en fait. Mmh. Et euh, quand tu regardes un petit peu un photon, un photon, euh, il a une double nature, quelque part. Il peut être euh, de nature ondulatoire ou euh, particulière. Euh, mmh. <rire> L'expérience montre que les deux sont possibles. <rire> et donc, en fait, comment déterminer la nature de quelque chose qui peut être deux <rire> euh, Voilà. Donc le photon, il peut être à la, à la fois, si tu dis que le photon c'est A, il peut être à la fois B et C, particulière et ondulatoire. Et c'est l'expérience, l'observation qui va déterminer l'un ou l'autre. Mais au fond, euh, sa nature profonde, en fait, on, on ne sait pas ce que c'est, on n'en sait rien. Et là, il m'a semblé que la logique euh, du tiers exclu euh, était trop limitante pour comprendre cette, euh, cette réalité la réalité profonde en fait des choses. Voilà, alors que le tétralème permet peut-être de l'appréhender d'une manière plus, plus, plus globale en fait. Mais quand on a été formé dans cette philosophie et cette manière de penser, c'est très difficile en fait de, se, de sortir de ce carcan euh, intellectuel. et c'est c'est ce que William raconte en fait quand il se souvient de ces discussions qu'il a eues avec des, des savants chinois, oui, parce qu'il a une, il est, il a une expérience internationale, si j'ose dire, culturellement. Oui, oui. Il William, a... il est, il est, il est, est d'origine serrère, mais il a grandi au Canada. Ah, il a, été, a été, été formé. Chine, euh... Ça c'est. Oui. Ouais. Et ensuite, il a travaillé euh, longtemps en, en Chine. Oui. Ouais. Il connaît d'ailleurs la littérature chinoise, la poésie. Enfin, il est. C'est un grand amateur de poésie classique voilà. chinoise. <rire> t'a amené aussi à beaucoup lire, j'imagine. Dans, dans dans parce que, tu vois, la, la romance, c'est une somme de, de, de rencontres, d'échanges, de, de découvertes euh, <rire> qui ne font pas forcément penser à, à un roman de, au départ de science-fiction. Ça aurait pu aboutir sur euh, un essai, sur de la poésie, sur... Oui. Euh, euh, sur un roman d'aventure, sur un roman de voyage, ça aurait pu être finalement beaucoup d'autres choses, mais c'est un roman de science-fiction finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on on garde les pieds sur Terre, même si c'est une Terre un peu alternative, <rire> un peu étrange, mais c'est aussi avec une autre vision. C'est dans un univers où finalement, les choses sont venues de l'Est et non pas de, de l'Ouest je pense que j'écris euh, comme je suis, c'est-à-dire que ça fait partie de, mon, de ma culture personnelle et c'est juste pour ça que tout ça s'amalgame dans, dans ma tête. Oui, bah, c'est ce, <rire> ce qui donne le, le cœur euh, de ce que tu fais. Quoi. Mais ouais. même euh, au-delà du, euh, voilà, du niveau personnel, je pense qu'en fait, la littérature de science-fiction aujourd'hui, enfin, toute littérature est située dans une époque et euh, je pense que euh, la, la SF, euh, comment on dit la SF à papa, <rire> les grands classiques de l'âge d'or, euh, les, euh, les auteurs qui ont écrit euh, des œuvres fondamentales euh, dans les années 40, 50, 60, ils étaient situés dans une époque et une culture, c'était plutôt des Américains, on va dire. Mmh. Euh, donc ça donne une certaine tonalité à leur science-fiction, une certaine vision aussi finalement qui transparaît, qui transpire à travers euh, leurs œuvres. Et euh, les auteurs qui, qui écrivent aujourd'hui de la science-fiction, en fait, ils sont pas du tout situés dans le même dans le même monde. Ils sont multiculturels. Ils sont euh, ça peut être, ils sont, ça peut être des femmes. <rire> Beaucoup de femmes écrivent de la science-fiction aujourd'hui. Et puis on est dans un monde comment dire On est dans un monde post-colonial. C'est plus du tout le même contexte politique et culturel. Non seulement c'est un monde post-colonial, mais en plus c'est un monde euh, qui est en train de s'effondrer. La, civilisa poste, euh, la poste, civilisation oui. moderne euh, qui a été construite tout, tout, sur tous ces postulats, euh, elle est en train de s'effondrer. On est en train de faire face à, à l'effondrement de la civilisation moderne telle qu'on l'a construite euh, depuis euh, 200-300 ans. Et, euh, et donc, euh, bien sûr que la science-fiction aujourd'hui euh, traite de ces thématiques-là et c'est infusé par toutes ces, tous ces questionnements. Oui, c'est effectivement. Puis en plus, l'écrivain, l'autrice, comme tu dis, qui a écrit, qui écrit, a lu aussi ses, ses écrivains à papa, ses anciens. Et du coup, eux, ils étaient les premiers finalement. Donc euh, parce qu'en fait, quel est le sens profond de la science-fiction il euh... ah ben euh, y a Kim Stanley Robinson qui est un auteur que j'admire énormément qui apporte une réponse je pense très pertinente Et, euh, il dit que la science-fiction c'est vraiment le meilleur moyen de parler de notre présent parce qu'on est dans un monde où les technologies euh, accélèrent tellement euh, les transformations sociales que, euh, les transformations de notre environnement même, de notre milieu de vie que le seul moyen d'en parler correctement c'est la science-fiction qui se projette un petit peu en, en avant, euh, parce que voilà parler du <rire> comment il dit ça, parler euh, du présent euh, dans un roman, c'est déjà faire un roman historique. <rire> oui. Amusant. De nos jours, oui. <rire> en plus. Donc voilà, euh, je voulais aussi te demander parce que justement tu viens de parler de, de technologie. Euh, tu te, rends, tu te documentes beaucoup. Tu es quand même dans des. Tu fais un métier scientifique Pas non, c'est un métier de vulgarisation de connaissances qui appartiennent à différents domaines scientifiques. Et pour te. tu fait, ce que je voulais te demander plus précisément, c'est comment tu te retrouves toi dans, dans ce flot d'informations, de nouveautés, de, de, de connaissances qui nous arrivent, mais. c'est Presque quotidien, voilà, il y a un nouveau télescope, on, on mmh. voit mieux les Saturnes, on voit si loin que, veut dire, notre cerveau explose parce qu'on ne comprend plus du tout ce qu'on nous explique. Mmh, C'est vrai. Euh, on... On vient d'entendre que enfin, ben, on voit les, les Chinois commencent à vraiment penser à aller sur, euh, sur, la, sur Mars, il euh, y a un, des Émirats Arabes qui veulent y aller aussi, il a l'argent, s'il n'a pas la, la technologie, il pourra l'acquérir. Mm. Après, tous les, les Arabes, c'était des mathématiciens aussi, pas mal oui. au départ. Oui, tout à fait. <rire> voilà. Donc, du coup, comment toi, tu fais quand tu veux écrire Est -ce y a des... Comment tu te situes Est-ce qu'il y a des choses où tu dis, tiens, ça, ça peut faire une bonne histoire, ça, c'est pas possible Est-ce que tu as une, je sais pas, une boussole quoi, pour naviguer là-dedans euh, ben, Je pense que la boussole, euh, c'est toujours les, les grandes questions euh, qui font le sel de la science-fiction. C'est... Euh... Euh, sommes-nous seuls dans l'univers euh, Qui sommes-nous D'où venons-nous <rire> C'est vraiment des questions fondamentales qui vont être traitées de manière très diverse en fonction du contexte. Et, voilà. et puis, on peut écrire une science-fiction qui n'est pas du tout euh, infusée de technologie. Hein. La science-fiction, c'est aussi imaginer des sociétés du futur. Donc, euh, ça peut être une SF beaucoup plus anthropologique ou socio sociologique. Euh, ça, voilà, il y a. Il y a plein de manières d'aborder les choses. Alors c'est vrai que j'aime bien, euh, bien, lire, euh, un peu me documenter ou lire, euh, me tenir au courant en fait de tout ça. Euh, pas toujours de très près, mais euh, savoir un petit peu ce qui se passe dans le, dans le monde, euh, même au niveau culturel ou politique ou, ou technologique, ça, je trouve ça amusant, intéressant et stimulant. <rire> Oui, c'est effectivement le mot stimulant. <rire> c'est stimulant. Donc, effectivement, tu, tu, tu, toi aussi, tu suis, tu, enfin, comme j'imagine beaucoup d'écrivains, tu suis quand même... Parce que la, la, ce qui me frappe, moi, c'est que dans la, la, très enfin, la SF très contemporaine, on est quand même très technophile, si j'ose dire. On colle beaucoup à la technique, on veut que ça soit euh, réaliste, mais finalement... On Alors table sur des choses qui seront ce oui. qu'ils sont vraiment quoi. Alors pour les champs de nuing, je voulais une esthétique un peu réaliste. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un roman qui est beaucoup plus froid que Quitter les mondes d'automne ou les oubliés du star. Et d'ailleurs, le, le suivant sur lequel que je suis en train de terminer d'écrire, il est pas du tout dans la même veine et il est beaucoup plus onirique en fait. Et euh, on revient sur terre d'ailleurs. <rire> mais pour en revenir à la technique, technologie, oui, c'est assez amusant, mais après c'est. Il euh, y a, y a des, des vraies ruptures technologiques qui, qui transforment le monde. Euh, Internet, par exemple, ça a été une rupture technologique majeure, euh, et, etc. Euh, après, je... tous les petits, euh, toutes les petites annonces de, de techno un peu sympa, etc. Finalement, c'est un peu comme de la mousse euh, à la surface. Euh, euh, voilà, c'est un peu comme une écume euh, superficielle. Quoi. Finalement, le, les vraies technologies de rupture. Euh, elles sont relativement rares quand même, il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, je trouve ça amusant de me tenir informée, d'autant qu'en fait, je tiens une petite rubrique, je ne sais pas si je l'ai mis dans, dans le document euh, que tu as envoyé. Euh, attends, je regarde tout de suite. C'est la rubrique qui s'appelle « Des nouvelles de la galaxie » pour le, oui, la, oui, la, oui. la présence d'esprit. Oui, oui. Alors, eh ben, écoute, euh... <rire> on le mettra sur ta fiche, comme ça. Les, les... Les du auditeurs coup, pour voilà. les voir. Oui. Ce sont des petites brèves, c'est de la vulgarisation, de vulgarisation technologique et scientifique. Mais ça me permet de, voilà, de fureter à droite et à gauche et de découvrir des choses parfois vraiment hein, amusantes et intéressantes. Ah bah écoute, ça... et de va regarder ça. Donc ça s'appelle « Des nouvelles des galaxies ».« Les nouvelles de la galaxie ».« De là, la le... galaxie ». C'est ça, chez Présence d'Esprit. <rire> c'est le cadre, la petite, la petite minute pub. <rire> Mais c'est en ligne Non, euh, pas forcément. Non, non, non. c'est un fanzine. Euh, ah, c'est un fanzine, d'accord. Oui, oui, oui, euh, oui. Tu veux que je t'en montre un exemplaire Oui, oui, si, euh, si en tu en as un la main. sous la main. Attends, oui. Donc, euh, voilà. Euh, je sais pas si. Oui, là, on, on bien. voit bien. Ouais, présence ouais. d'esprit, oui. Euh, ouais. et donc là, ah, bah, effectivement d'accord et euh, ça c'est le numéro de l'automne 2022 et euh, ouais c'est un, un petit fanzine super sympa euh, qui est associatif qui, donc il y a cette petite rubrique des nouvelles de la galaxie mais après il y a, il y a des petits dossiers euh, sympathiques donc là c'est des articles, des, euh, des chroniques de lecture etc donc, voilà. bah écoute merci de nous le faire découvrir <rire> Voilà. Et puis pour terminer, puisqu'on arrive au bout, est-ce que tu as tu l'as dit plusieurs fois, tu étais en train de finir, donc quel est ton prochain projet euh, sans... Est-ce que tu as un projet actuellement court? Est-ce que tu es sur. Euh... Oui, je suis sur, sur. Je suis en train de terminer d'écrire le premier jet euh, d'un roman assez court euh, que je dessine plutôt, que je destine plutôt à un lectorat euh, lycéen ou jeune adulte. Mais bon, on pourrait appeler ça Young Adult si on veut, mais en fait, ce n'est pas, pas vraiment écrit comme d'autres œuvres Young Adult. En tout cas, ça se passe sur Terre et c'est euh, un roman qui est... Le, la touche SF est assez légère, euh, mais c'est quand même de l'anticipation parce que ça se passe euh, dans un futur proche. Et euh, ça se passe sur Terre... Et euh, on va dire que c'est un roman euh, <rire> entre le solar punk et le réalisme un peu onirique et l'anticipation. Voilà, c'est un mélange un petit peu de genre. <rire> ah oui, là tu changes de braquet. <rire> ouais, je, je, on, part, on part pas dans l'espace. Voilà. On est sur Terre. <rire> Voilà, bah écoute, en tout cas, j'espère qu'on pourra bientôt le lire. Je pense que tient au premier jet, c'est encore quelques semaines ou quelques mois de travail, j'imagine. En fait, il que... me reste, les, les, je vais dire, les deux derniers chapitres à écrire, le, le, le premier jet, et ensuite, je vais laisser reposer pour le relire et le reprendre, pour euh, voilà, lisser un petit peu tout. D'accord, bah écoute, tu nous feras signe quand il sortira. Ouais, ça ne sera pas pour tout de <rire> suite. Non, mais bon, on a, on a, en attendant, on a de la lecture. Hein. Les Chants de Nuying, qui, euh, qui est un très beau livre. Les mondes, quitter les Mondes d'automne, donc, aussi chez Albin, Albin Michel Imaginaire, si on ne l'a pas encore lu, qui est sorti en poche. Oui. Il Donc, est disponible euh, en poche. Pour euh, les petits budgets, c'est intéressant d'avoir mmh. des livres de poche. Et puis, euh, bien sûr, euh, quitter les, euh, pardon, euh, les Oubliés du star et toutes les, toutes les nouvelles que... dont on a parlé, qui sont plutôt dans des anthologies. En tu fait. n'as pas fait de recueil. Non, mais il euh, y, a, y a un monsieur, euh, Bernard Héninger, je ne sais pas si tu le connais. Si, il si, est... je le connais. Ouais, enfin, je il, le connais il, est, aussi. il est très gentil, il souhaiterait, euh, dans le cadre de sa maison d'édition, c'est de la micro-édition, hein, il tient ça tout seul, il souhaiterait euh, <coughs> publier dans une sorte de petite anthologie, quatre euh, nouvelles de, de mes débuts, on va dire, en, en science fiction. Donc euh, ah, ça sortira peut-être cette année, je ne sais pas. je eh ben, écoute, ça serait sera intéressant. intéressant parce que... que... Mais ça ce perd... sont mes premières nouvelles, donc euh, c'est c'est pas représentatif de ce que je, ce que je fais aujourd'hui. <rire> non, mais je pense que tu as effectivement... Est beaucoup évolué si on peut dire c'est un peu prétentieux de ma part de dire ça mais <rire> tu as beaucoup tu, tu as des, des facettes très différentes et c'est on ne sait jamais ce qu'on va lire il y a des écrivains on a lu le premier roman on a beaucoup aimé le deuxième on aimera sans doute aussi beaucoup mm. mais on, on est toujours dans des, des thématiques globalement les mêmes ou dans toi d'un livre à l'autre euh, oui, et, si et d'ailleurs, on change de, de, de monde. Quoi. Je sais que ça peut être déstabilisant pour les lecteurs, j'en suis fort désolée, <rire> mais euh, j'y euh, oui. <rire> peux rien, c'est ma nature. Il <rire> bah, y, y, y, y a un courant intérieur, il hein. y a un courant profond qu'on reconnaît effectivement quand on y a, te y a lit. Il y a des thèmes qu'on retrouve voilà. d'une œuvre à l'autre, et je crois que mon écriture a évolué aussi. Elle est moins... Au début, elle est assez lyrique, et petit à petit, elle se dépouille. Je crois qu'elle est beaucoup plus sobre dans les chants de nuit. Et, euh, et continue d'évoluer. Et eh ben écoute ouais. c'est intéressant <rire> ça, ça, ça <rire> prouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à découvrir. Bah, écoute, en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec avec moi et puis euh, Merci, Tonya. Euh, voilà, je... C'est plaisir partagé. Voilà, et puis je Bonjour. pense qu'on se retrouvera sur d'autres, peut-être à Nice Fiction, en tout cas sur d'autres sur les ondes, et puis peut-être en vrai. Avec plaisir. Et puis euh, je viendrai aussi peut-être un jour découvrir Grenoble. Avec plaisir. J'ai une chambre d'amis. Ah, bah <rire> c'est super. Il n'y a que trois heures de train. <rire> Ça sera avec grand plaisir. Voilà. Bah, écoute, je te dis au revoir, et puis euh, au revoir à tous et à bientôt. Voilà. Merci. Merci, Tonya. Au revoir. Au revoir.